Je posé posé, eh, eh, posé, eh. posé posé posé posé posé posé posé posé je suis posé dans la chambre du fjt personne vienne car je me retiens viens viens misère putain galère je suis déterre à te terminer comme la zone est minée Mange pas de la terre, on va tous finir au cimetière Rien est sûr, que un tiers la vie me retient Poteau parle bien, mais on va se battre Vas-y braque, j'fume pas du crack, j'fume du chichon Que de la frappe dans le pocheton Que du pilon, j'appelle la drogue du dragon j vais pas finir en prison, que du béton Baisse d'un ton, n'appuie pas sur le bouton rouge Alerte rouge, que du carton dans le bando Bang bang bang hey, hey, hey, hey, Pose-toi deux minutes, écoute le son. Et quand t'entends, fumez le dawa, fumez la dawa, fumez le pourvoir. Eh, hey. fumez le dawa, fumez le pourvoir. Eh, hey, hey, eh, hey. eh. On a commencé à paroder, à paroder dans le quartier. Il y a trop des fils de pute qui fait que ronder au quartier. Prends-moi au sérieux, même quand je ris. Nique, nique, nique toutes les commis de la ville. Prends ma pas pour un débile. Je suis arrivé dans la cité avec les bandés. Trout sur le cahier, j'ai les bons plus le temps de parler, on agit à l'arrivée du soleil. Je fais 6h, heures, 17h, on n'a plus d'heure, je pars dans un quart d'heure, c'est fini les rumeurs, on n'est plus des mineurs, on n'est plus des mineurs.